Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie et bonne année à tout le monde Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des 10 choses que je ne vais pas acheter en 2021. Je me suis mis à un super magnifique challenge de ne pas acheter 10 choses pendant toute l'année 2021. C'est des choses qui sont quand même des choses que j'ai surconsommées, on va dire, en 2020, parce qu'il faut bien avouer que 2020 a été une année où bah, on s'est occupé comme on peut, comme on a pu, pour les occasions, mais au lieu d'acheter de des, des expériences, on a forcément acheté un peu plus de matériel, on va dire, pour les anniversaires. Noël, etc, etc. Donc voici 10 choses que je ne vais pas acheter parce que déjà, je pense que j'en aurai plus qu'assez, mais surtout, ça ne rentre pas dans mes objectifs de vie simple ou autre. Vous allez voir alors et aussi, c'est une bonne façon d'économiser. Donc je vais être en no buy pour ces 10 objets là. C'est une bonne façon d'économiser parce que j'ai plein de projets à venir, notamment enlever ses lunettes, c'est en février que ça vient, et euh, plein d'autres choses, peut-être un voyage, bref, plein d'autres choses. On verra aussi, c'est tellement incertain. Donc, donc, du coup, la première chose que je ne vais pas acheter en 2021, ce sont des livres. Alors oui, ça va être des livres en tout genre, euh, comme vous savez, je me suis réorientée, maintenant je suis plutôt une prof de langue, du coup, j'ai acheté beaucoup de méthodes, que ce soit en français, en anglais et en espagnol. Euh, j'ai des livres aussi, des histoires en espagnol, en espagnol et en anglais d'ailleurs. J'ai acheté des livres pour moi pour lire, qui pour finir, je n'ai pas eu le temps de lire. <rire> Notamment la, toute la, le livre de Maria Montessori, bon, ça je ne l'ai pas acheté, on me l'a prêté, il faut que je le lise. Et j'ai encore des livres sur mon Audible et sur Kindle. Du coup. J'ai de quoi faire, le maître mauvais, de finir d'abord tout ce que j'ai et d'utiliser les ressources que j'ai en ma possession avant d'en acheter d'autres, même si c'est toujours tentant des livres de langue. Ça a toujours été mon petit péché mignon depuis que je suis tout, toute petite, <rire> 9-10 ans, non pas 10 ans, 11, 14 ans. Premier livre de, de, de méthode de langue que j'ai acheté, j'avais 14 ans. Et j'en ai acheté énormément, surtout de mes 20 à 25 ans, quand j'étais en train d'étudier traduction et interprétation. J'adorais tous les livres d'anglais, les argots en Australie, aux états unis etc. Bref, comme on dit en anglais, I'm a sucker for this. Bref. Deux. deuxième chose que je ne vais pas acheter, ce sont des chocolats. Alors oui, c'est très difficile pour moi, je suis belge et j'adore les chocolats, surtout les chocolats au lait, euh, pralinés, avec de la feuilletine, avec du caramel, mmh. bref. Comme vous le savez peut-être, mais je n'ai pas encore fait la vidéo là-dessus, j'ai fait un challenge de 90 jours avec Rachel Host et ça a bien fonctionné. J'ai presque récupéré ma taille d'avant mes deux grossesses, donc là je suis entre les deux grossesses on va dire. Euh... Et donc j'ai récupéré mon 38, je suis bientôt à mon 36, mais surtout j'ai récupéré ma condition physique et du coup ça ne colle pas vraiment avec ce gavé de chocolat. Et ne vous inquiétez pas, je continuerai à en manger, je continuerai à en manger un peu puisque j'en reçois Comme euh, je, je travaille dans une école et, et bien, à Noël j'en ai reçu de trois par an. Bref, je sais que je vais en recevoir de temps en temps, dans les occasions. Ce sera parfait, sûrement à la Saint-Valentin, des trucs comme ça. Donc ce sera la consommation idéale, on va dire. Ensuite, numéro 3, je ne vais pas acheter de bougies cette année. Alors, pour la simple et bonne raison que déjà, j'ai eu un calendrier de l'Avent en bougies, des petites, euh, toutes petites, qui est finie du coup. Et euh, j'ai aussi reçu la grosse bougie Yankee Candle. je vous la mets là. Euh, christmas cookie, qui est mon odeur préférée de yankee candle je sais que c'est pas le pur euh, magnifique euh, c'est pas très naturel j'adore cette odeur euh, et je trouve que ça sent bon dans tout l'appart et donc du coup j'ai reçu celle de 150 heures donc ça va le faire et ma cousine m'a aussi offert deux petites bougies euh, d'autres senteurs euh, donc voilà je crois qu'au niveau bougie on est bon on va pas craquer du moins on va essayer Numéro 4, la vaisselle Alors, oui, on devrait peut-être changer la vaisselle Parce qu'on a encore deux assiettes qui sont euh, abîmées Mais on va attendre peut-être de déménager Si un jour on déménage, ça fait partie des projets en fait C'est de trouver autre chose, plus grand Pour avoir une pièce pour les deux enfants Et euh, par contre j'ai acheté des tasses Et oui, euh, je bois beaucoup de thé du coup <rire> Et euh, j'avais que des tasses blanches ou très banal et j'avais envie de quelques tasses que j'aime utiliser qui me font sourire etc donc j'ai acheté trois tasses qui me que j'aime beaucoup et du coup ben là c'est bon on va pas en acheter plus même si c'est toujours tentant 5 je ne vais plus acheter le produit pour le bain donc euh, j'ai été gâtée pour noël j'ai reçu une dizaine de pains moussant de Lush. j'adore les pains de moussant de lush, encore une fois c'est pas très naturel mais c'est un une de mes astuces pour éviter d'avoir recours à la nourriture. Je prends des bains et j'ai essayé plein de bombes de bains différents. Les seules que j'aime, ce sont les pains moussants de Lush, Même pas les bombes de Lush, ce sont les pains moussants de Lush. Du coup, ben, on m'a gâté J'ai pour toute la saison des bains parce que je, me, je ne me baigne pas en été. Et je prends un bain toutes les deux semaines, voire une fois par mois. Donc voilà, je pense que ça va le faire. <rire> Ensuite, numéro... Ah oui, d'ailleurs, dans cette catégorie, on peut rentrer les savons et les shampoings solides parce que j'ai reçu plein de shampoings solides et des savons. Ensuite, numéro 6, tout ce qui est art créatif. Donc, je vous ai déjà fait une vidéo sur mon organisation, le rangement euh, du matériel d'art créatif. Donc, on a profité de 2020 pour expérimenter plein de choses. La peinture, le pastel, euh, la couture, plein, plein, plein, plein de choses. des autocollants et pour éviter de tout le temps devant la télé. Et du coup, j'ai envie de continuer cette année et donc de tous les week-ends faire au moins quelque chose, une fois par semaine, faire créer un projet, faire quelque chose. Et donc, on va utiliser ce que nous avons et ne pas craquer sur d'autres trucs. Voilà. Numéro 7, je ne vais pas acheter de chaussures en 2021. Euh, donc oui, j'estime en avoir assez. En fait, en 2020, j'ai acheté trois paires. Une paire de sandales et deux bottines. En ce moment, je ne sais pas pourquoi je craque sur les bottines. Euh, c'est ce que je porte le plus, donc du coup, forcément. J'estime qu'avec une paire d'escarpins, une paire de baskets, une paire de rando, euh, deux conversants, une d'hiver, une d'été blanche et une d'hiver noire euh, fourrée, euh, plus mes trois bottines et une grande paire de bottes, j'ai assez. Ouais. <rire> donc en fait, c'est les bottines. Euh, j'ai une, bottine, une paire de bottines noires, j'ai acheté une paire de bottines marron, euh, cette année, et aussi une paire de bottines vieux rose. Euh, j'ai toujours rêvé d'avoir des bottines dans les tons rouges ou roses, et donc j'en ai trouvé qui me plaisent, qui sont antidérapants, qui a pas trop de talons, tout ce qu'il faut, donc euh, voilà, <rire> j'ai craqué. Bref, donc je ne vais pas m'acheter de chaussures en 2000. 21, on fera avec ce que j'ai, c'est très très bien, surtout que les sandales que j'ai, euh, que j'ai, je les ai pas achetées, alors je les ai reçues, mais je les avais demandées, euh, ce sont des sandales, euh, oh, j'ai oublié le nom, mais qui sont censées durer 5-6 ans, donc ça va aller pour l'été, ensuite, numéro 8, euh, tout ce qui est papeterie. Donc, je vais éviter de craquer sur des petits cahiers euh, parce que, oui, je prends beaucoup de notes. Hein. D'ailleurs, ce, ce, ce cahier est pris de notes un peu partout, dans tous les sens. J'ai des bullet de journal, j'ai des, euh, des journaux à compléter, des journaux d'enfance pour mes enfants, j'ai un cahier de gratitude, j'ai mon, mon cahier de 90 jours de challenge que je continue avec Blog Latis, Bref. J'ai plein de cahiers, on va utiliser tout ce que j'ai, faire tous les projets que j'ai commencé, que j'ai en tête, avant d'en commencer un autre. En fait, quand j'ai un nouveau projet, j'achète un nouveau cahier. Et donc je vais finir tout ce que j'ai déjà, hein, et ça sera très très bien. Et donc dans la Papeterie, je rentre aussi évidemment tout ce qui est feutre, tout ce qui est stylo, parce qu'on, du coup, avec le Covid, vous savez, dans les élections, on est allé voter, on a reçu des stylos, euh, on a récupéré des stylos aussi, euh, de je ne sais où, donc du coup on a assez de stylos, on n'aura pas besoin de... Euh, non racheter, je vais d'abord les vider parce que oui, ça suffit des stylos, je suis la reine pour ça. <rire> Numéro 9, je ne vais pas acheter de maquillage en 2021. Donc comme vous le savez, on le voit là au fond, euh, j'ai mon rangement maquillage, je vous ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus, je vous la mets en carte et en bas. Euh, J'utilise du maquillage Zao, majoritairement, et du Lavera, donc pour les raisons bio, naturelles et aussi en mode euh, packaging zéro déchet. Donc, je n'ai pas besoin de racheter le maquillage. Euh, normalement, ça devrait aller, même niveau mascara, on verra. Au pire, j'en mettrai pas. De toute façon, je ne me maquille pas tous les jours. Mais il est vrai que comme je compte me faire opérer en février, peut-être que je me d'ici avril, mai, je recommencerai à me maquiller les yeux. Je ne sais pas. On verra en attendant. C'est mon but. Ensuite, numéro 10, on est au dixième Dixième, je ne vais pas m'acheter de formation en ligne cette année. Euh, en 2020, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai suivi quelques-unes euh, que, que ont été offertes ou achetées. J'ai eu la chance de suivre de euh, Productivity Bootcamp et Budget Bootcamp par Jordan Page. J'ai suivi aussi la formation de Bernard Verber euh, sur l'écriture, qui était mon cadeau Noël il y a je ne sais plus quand, et euh, j'ai aussi suivi la formation du coup de Rachel host euh, qui était de suivi euh, coach rééquilibrage alimentaire, il y a aussi une formation nutritionnelle, donc c'est très, très euh, enfin nutritionniste, donc c'était très bien. Et en ce moment, donc, j'ai une formation euh, Montessori, pour mon école, et euh, donc une fois par mois, et j'ai, euh, l'année passée, je me suis fait aussi un cadeau, ach... je me suis offerte la formation de Sorel, euh, pour euh, public figure, pour tout ce qui est personnage, personnalité internet, comment faire fonctionner son truc sur internet, YouTube quoi <rire> Du coup, euh, voilà, j'ai de quoi faire, il y a plus de 300, 400 vidéos, donc je vais m'occuper avec ça, cela étant dit, euh, moi, j'adore les formations en ligne, j'adore apprendre, j'adore... Euh, moi, si je pouvais continuer à aller à l'école, j'irais à l'école, <rire> j'adore ça. Donc, du coup, je vous encourage vous à euh, aller voir, justement, pour vous occuper, pour continuer, si vous avez encore un confinement ou autre, si vous vous ennuyez. Et si vous avez la soif d'apprendre, d'aller faire d'autres formations en ligne, il y en a plein, elles sont géniales. Et moi, j'en ai fait une aussi, qui s'appelle l'essentiel, qui vous permettra de retrouver votre essentiel, que ce soit de savoir où vous voulez aller, de mieux vous connaître et de désencombrer votre maison. Je vous mets le lien là en dessous euh, si vous voulez avoir plus d'informations. Et voilà, ce serait une, il y a 41 vidéos sur mon blog protégé par un mot de passe évidemment. Allez, sur ce, euh, on met le maître mot de ces 10 choses que je ne vais pas acheter en 2021, c'est d'utiliser ce que j'ai déjà. Au maximum et j'espère que vous ça vous a motivé aussi à vous rendre faire un état de lieu de ce que vous avez déjà, ce dont vous n'aurez pas besoin en 2021 et d'utiliser ce que vous avez, je me, suis, je me répète je pense. Je suis très curieuse, j'aimerais savoir en commentaire ce que vous, vous ne comptez pas acheter en 2021 et si vous avez un projet pour lequel vous voulez économiser, n'hésitez pas à me le mettre là en dessous. En attendant je vous dis à la prochaine, ciao